Bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrons la KO pour pouvoir porter une nouvelle émission. Bon voice qui prend la ou. Voice Iso Village de Dieu. Et je vais détail détails sur le euh, groupe ça. Iso la donne. Mais il y a voice là. Voice là prend la rouge. Mais nous sommes capables de dire entre les deux. ça qui paraît plus intéressant, c'est Voice là. En pile monde qui a entendu Voice là. Un pile monde fait analyse pas lit. Mais attendez bien.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 ah ça, m'a ça, la femme. en santé. je Et ah, y a beaucoup de gens qui je je Parce que, comme je disais, chaque jour, suis là, je je suis là, je je suis pour mettre mon je suis je et plein, on, on, on, on twa, twa, twa zoreken, sa, sa y a que pas entre eux. Et puis, hier y a eu débat qui ensemble avec débat pas fonctionné, pas y a eu un débat qui n'a pas faire jugement, y a des chats, débat pas fonctionné. Il y a boue un débat Chasse, pas trop de tout. Vous savez, c'est tout le temps lui. ça ça a pas de Il n'y a pas de problème. Mais pas a a minute y a Parce que, pour chaque la Les contacts, je vais comme je vais pour me battre pour mettre des gens. Et plein, autant de pas entre eux. Et puis hier, je juger Débat comme ensemble avec 11 oreilles. toi, toi en tout c'est vrai qu'ils de même là mener faire jugement ensemble avec des chats ah vote sur eux coup de c'est ouais les la police. chat c'est tous les de même là mais il n'y a pas même. Il n'y a pas la En tout cas, voice la partie. Voice la, me dit que son voice qui sorti sous un groupe côté que les font font sorte de fédération et puis ils a Mais isolé même pendant que la gueule, voice et eh bien il assemblé. Bon, semblé on ont pas pendant l'amener la sous téléphone. Ou bien la voice là, bah, on mis, et puis de à la voice et puis mêmes ont tout prend la rue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 Question ça tout parce que si on s'attendait so, à la oué déclaration ça, c'est l'état ta que tu as Mais ouais c'est bandit qui fait. Mais, gom baga m'te dit dans l'émission avant yo, information m'te mette drone mwen en pour me dire non ke, ne yo, besoin pou yo lage de toi moun pou yo. Et pendant ganyen, démarche kap fait, pas beaucoup de l'autre groupe bandit tout, pou kapab lage l'autre moun, et bagay ça sa m'ta kapab dit, li provoke en sorte de polémique. Ils ont des marches. Ils ont dépensé comme les boulets pour les gens. Pou Ils ont toujours viré. Or, oh, l'autre groupe bandit qui est en face, si citant G9, eh bien, il a des pour G9, tan tan. Pay. E pay ya, hein? de temps en temps. Nous, on paye, on Mais, pays, bandit a fait des marches pour la justice, la gens pour eux. ne C'est comme si je dit, capable de dire, bon, di a chercher Satan. Et puis, Satan, a l'autre côté, il dit, ah.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 pour yon pas faire mais ande, et puis tout mette tout en otage. Mais comment pays a fonctionné, oui? mon kap travail le parlement là, yon frustré. Est-ce que nous comprenons donc? Déclaration a montré que l'État lui-même, toujours dans le deh ak bandi. Et déclaration générale, s'il vous plaît, pour nek ki kon diplomatie, et eh bien, li paraît suspect. Suspect dans le sens que, eh bien, l'État pour les problème ça résoudre. Parce que, problème qui est là, la police pas ka résoudre li, pour contre li.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 est-ce que nous comprenons? Mais je le risque pour me capables de mettre dernier dernière déclaration. Ça. Parce que, il y a deux gens qui ont fait, Franchement, on ne peut pas quitter les gens qui ont dit. Mais le fait que l'État intervenu sur un dossier pour dire que policier, et c'est vrai, un pile policier qui était impliqué dans l'arrestation de la mon chéri, ça va persécuté. Fednel, mon chéri, mais il pas propre. Et sinon, conscience n'est pas propre.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 sa bouche parle, mais son visage dit autrement. Andade. Nous lisons sur les réseaux que nous avons un groupe de policiers qui dit que nous avons persécuté depuis que nous avons été ma machine. Je dis que nous-mêmes, nous ne sommes pas à faire persécuter. Nous ne sommes pas à faire. Les gens qui disent que nous avons persécuté, nous ne sommes pas contre le visage, nous ne sommes pas contre le corps, nous ne sommes pas contre le corps. Nous avons un corps dans le cas et nous-mêmes nous avons nous peur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 les messieurs intercepter la ma machine nan. de 9h à 11h qui est à côté de Yavem. fait le téléphone, sonne trois fois. Moi est sous Delma 40B. Ou Pour une machine à ou un monde, ou c'est le commissariat de Port-au-Prince. Et puis, pour trouver Delma 40B. Et ça, il est à, à répondre. Delma 40B. Ou pas pa policier Delma. Ou pas policier tabac pour avoir pris dans le bazou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 Et de dans le cabinet d'instruction. si vous avez l'autre raison, ou bien l'autre monde e, a Oïe, a gestion, Jamaica, a qui dort, a persécuté, c'est vous qui connaissez, pas nous-mêmes. Nous allons ça, on va passer presque deux ans pour ces semaines pour nous faire persécution sur Qui est-ce que vous Qui l'autre nous pour prendre pour qui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 persécuté et c'est pas nous-mêmes et le pape j'aime nous-mêmes parce que nous pas quoi dans la bagaille gros pour y être nous n'avons et dans la loi que nous quoi merci et vous pensez m'dagan 50 000 dollars américains et policiers m'dabaille au moins imaginez m'dagan 50 000 dollars américains pour ce qui base pour longer le bail policier ok donc est-ce que vous me ça la justice a, a bien pour questionner le yo prend dans machine là mwen dis yo fait une avec dans dandelma 40 y a parlé ça te parlé vrai entre yo mais yo, c'est qui dans bacop là on pas très l'autre non yon prend vol la machine moi machine la machine nan mais lui volant en amour ou faire route ou voler OK et mwen dis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 dénoncer mon gens de façon légale. Même pas dans question radio, en fesatou, pas pa, un, pas de dénoncer la radio, télévision, ou ça tout, ou euh, porter Et pas, un, complot pour te faire kidnapping, je pas dénoncer Je ne pas 4 4 Je qui kidnappé. Je pas qui ont été qui été a été pour le a de qui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 Et il prend le chef de sa non, et il met le la machine avec deux mesdames que nous connaissons, non, qui n'ont jusqu'à présent qu'il y a qui a un qui a un bah qui a un qui a un qui a un qui en un qui a un juge. là Est-ce que y a une expérience qui a un avis de recherche chef de chef son sa Est-ce qu'il y a un mandat pour le chef de sa Est-ce qu'il y porté plainte pour le chef de sa Nous ne connaissons pas. Donc, comme monsieur Son Moun qui, au-dessus de la loi, il fait salver dans le pays, hein?